Bonjour et bienvenue dans la deuxième capsule dédiée aux simplifications de fractions. Alors cette fois-ci, on va utiliser la décomposition en facteurs premiers pour simplifier une fraction un petit peu plus complexe que la dernière. Donc ici, on va essayer de simplifier 55 440 sur 2835. Alors on peut toujours y aller par tâtonnement, hein, comme dans la première capsule que vous avez vue dans le module dédié aux fractions, mais ça risque de nous prendre un peu de temps et d'impliquer beaucoup d'étapes de calcul et donc au risque de faire des erreurs assez rapidement. Donc on va passer par une deuxième méthode euh, qui va être de tout simplement décomposer notre numérateur et notre dénominateur en un produit de facteurs premiers. Alors petit rappel, pour décomposer, on fait une série de divisions du nombre de base par les nombres premiers les plus petits possibles, à condition bien sûr d'arriver sur un nombre entier. Alors un exemple avec 2835. Donc 2835, on ne peut pas le diviser par 2 parce qu'on ne tomberait pas sur un nombre entier. Donc on va essayer de le diviser par 3 ça nous donne 945, c'est un nombre entier, là ça marche. Donc le reste, 945, on peut de nouveau le diviser par 3, on va tomber sur 315, ça marche aussi. 315, on peut de nouveau le diviser par 3, on tombe sur 105, donc on continue. 105, on peut encore une fois le diviser par 3, on va tomber sur 35. Maintenant 35, on ne peut pas le diviser par 3, ça ne nous donnerait pas un nombre entier. Donc, on prend le nombre premier suivant, qui est 5. 35 divisé par 5, ça donne 7. Là, ça marche. On peut continuer notre décomposition. Et 7, et bien tout simplement, c'est un nombre premier. On ne peut le diviser que par lui-même. 7 divisé par 7 égale 1. On a terminé notre décomposition en facteurs premiers. Et donc, en ayant tous les facteurs premiers de 2835, je peux écrire ce nombre-là sous cette forme 2835, c'est égal à 3 x 3 x 3 x 3 x 5 x 7. Donc le produit de tous ces facteurs premiers. Alors on va faire exactement la même chose avec 55440. Je vais vous laisser mettre la vidéo en pause maintenant, si vous voulez vous exercer. Donc petite correction, avec exactement la même méthode, on va arriver sur ce résultat. 55440 égale 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x 7 x 11. Alors maintenant qu'on a tout ça, simplifier la fraction, ça va devenir très très simple. On va remplacer les valeurs de base par les produits qu'on vient de calculer. 55 440 sur 2835, c'est égal à 2 x, 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 x 7 x 11 sur 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 5 x 7. Immédiatement, on voit qu'on a plein de nombres communs au numérateur et au dénominateur. Et comme à chaque fois on est dans un produit, on peut tout simplement barrer tous les nombres communs au dessus et en dessous pour pouvoir simplifier notre fraction il va nous rester simplement 2 x 2 x 2 x 2 x, 2 x 11 sur 3 x 3 c'est à dire 176 divisé par 9 et 176 sur 9 c'est la simplification de notre fraction initiale en une fraction irréductible